Hello les filles, est-ce que vous m'entendez bien là Est-ce que vous m'entendez les filles Oui je <rire> suis trop contente. Allez c'est parti, on démarre. Tu me fais euh, la demande pour intervenir Sandra Parce que les filles je sais là, elles sont, elles sont pressées de tout savoir. Hop, j'attends donc ta demande à participer c'est parti Sandra. J'ai cliqué. Accepter. Oh, ça ne va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va <rire> pas. Ça fonctionne. Oui. Ça, fonctionne. <rire> ça va ça en fait plus. <rire> Ah oui, non, mais c'est le, les aléas du direct, c'est normal. C'est ça. Une <rire> fois qu'on a l'habitude, ça va. Bon, merci. Me eh ben bah je te souhaite la bienvenue, Sandra. Après ces quelques minutes de suspense. On voilà aussi, on remercie à toutes les filles qui se sont connectées aujourd'hui pour notre Adair Monday Donc c'est notre rendez-vous hebdomadaire, on a différents thèmes soit la pratique théorie Là aujourd'hui, voilà, j'ai un invité d'honneur et c'est Sandra, je suis ravie en tout cas voilà, de te recevoir Le thème aujourd'hui les filles, vous avez compris, on est vraiment sur le sujet de booster comment on va pouvoir en tout cas vivre de son activité en 2023 c'est tout simplement pour terminer ce mois de janvier euh, puisque jusqu'au 31 on a la possibilité de se souhaiter la bonne année et de se donner toutes les bonnes résolutions pour vivre de son activité donc il était important pour nous qu'on puisse vous faire partager et eh bien de ce qui se fait de meilleur en termes de mindset en termes de euh, tout simplement d'information et qui de mieux euh, que Sandra pour tout simplement vous euh, partager cela alors, je sais qu'on a eu quand même pas mal... Euh, deux filles qui se sont aussi abonnées à notre compte récemment. Donc pour vous rappeler, et après je vais te donner bien sûr la parole parce que c'est toi notre invité d'honneur, Sandra. Hein, voilà, sais. qui nous sommes nous en tant qu autour du regard. Nous sommes essentiellement un distributeur produit. Donc on va fournir euh, en tout ce qui sera produit, cabine, technique, mais aussi revente pour toutes les esthéticiennes du métier, de beauté du regard essentiellement. Et on va également pouvoir accompagner en technicité en donnant quelques formations. Voilà pour résumer notre activité ici à Luxembourg. Et maintenant, toi, Sandra, voilà, oui. tu vas pouvoir bien sûr te, euh, te révéler à notre communauté. J'invite aussi les filles à poser toutes les questions qu'elles auront besoin au cours de ce live. Très important, on est ici, voilà, c'est un salon, on communique ensemble. Donc voilà, qui tu es, quel est ton parcours et pourquoi tu es justement dans cette, dans cette cible de pouvoir accompagner les esthéticiens. Bah déjà, merci de me recevoir, Vise. Euh, c'est bien. Pour une fois, c'est un petit peu inversé, entre guillemets, parce que j'ai tendance, moi, à recevoir beaucoup d'invités euh, sur mon compte Académie des Esthéticiennes. Donc là, je suis vraiment très, très contente de venir intervenir et de pouvoir partager toutes ces infos. Donc, pour me présenter rapidement, je suis donc Sandra. J'ai le compte Académie des Esthéticiennes qui est plus qu'un compte, qui est un organisme de formation, donc qui aide les praticiennes de l'esthétique d'une manière générale à développer leur business. Et moi, Sandra, plus personnellement, ma casquette, elle est triple parce que je suis coach business, je suis formatrice et je suis consultante aussi en stratégie dans l'esthétique. Donc voilà un petit peu le scope aujourd'hui. Et puis, ben voilà, j'aide en fait tout simplement ces praticiennes-là à se développer, à développer leur activité, à y voir plus clair aussi parce que c'est pas toujours très simple. Mais je pense que pendant le live, on va leur partager pas mal d'informations à ce sujet-là. Donc voilà déjà pour la, pré la, la présentation du de l'actuel, on va dire, de ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour le coup, c'est important de révéler aussi euh, aux communautés que euh, tu n'arrives pas comme ça par hasard. Oui voilà. Mon parcours. Donc, pourquoi est-ce que je suis sur ce secteur Pourquoi est-ce que particulièrement je m'occupe, entre guillemets, j'accompagne les praticiennes de l'esthétique Parce que j'ai une certaine légitimité dans le secteur. Euh, je, ça remonte maintenant à 17-18 ans, mais j'ai été esthéticienne moi-même. Ça me fait bizarre quand je dis ça, j'ai vraiment l'impression que c'était il y a un siècle, un siècle avant. Mais oui, j'ai été esthéticienne, donc je connais bien le secteur. J'ai travaillé dans le secteur, différents univers d'ailleurs, dans le secteur de l'esthétique. Ce qui fait que je connais quand même euh, pas mal les codes. Et puis ensuite, je suis aussi entrepreneur, moi, depuis presque six ans, bientôt six ans, six ans si je ne dis pas de bêtises. Ce qui fait que euh, j'ai eu le temps aussi d'essuyer quelques échecs et en même temps d'apprendre énormément... Donc, c'est ce que j'essaie de retransmettre aux filles. À côté de ça, je travaille énormément sur moi aussi, sur toute la partie mindset, développement personnel. Donc, j'ai vraiment grandi en, bah, durant toutes ces années. Et c'est pareil, c'est quelque chose que je veux vraiment leur, bah, leur retransmettre, en fait, que j'essaie de leur, euh, les clés, leur donner des clés au fur et à mesure. Et puis, je suis aussi euh, une grande fan de, euh, de prestations beauté, bien-être, et d'expérience client. Vous m'entendrez, pour celles qui me suivent déjà, déjà, elles le savent, mais je parle souvent d'expérience client et pour moi c'est extrêmement important dans votre secteur, surtout dans le secteur de l'esthétique, pour se différencier et apporter quelque chose de différent. Voilà. Euh, que dire de plus si, je suis aussi spécialisée en commerce marketing. Pourquoi Parce que j'ai repris des études après l'esthétique, donc j'ai un master en commerce. Et surtout, j'ai travaillé, j'ai eu des postes à responsabilité dans ce secteur. J'ai travaillé dans ce secteur-là, euh, dans ces domaines d'activité, et euh, donc voilà, j'ai vu un peu les différentes stratégies qu'on peut avoir euh, dans les entreprises. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce plan-là, mais c'est pour montrer à quel point tout s'est mis, euh, tout s'est emboîté en fait, tout s'est mis, euh, s'est imbriqué, et aujourd'hui, ça donne l'académie des esthéticiennes. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Totalement. Bon, bah, c'est un vrai beau parcours. On se félicite. Hein. Et Donc, ça donne envie aussi parce que bon, il faut comprendre que les personnes qu'on vous partage ici en live, les filles, ce sont, ce sont en fait des profils qui nous inspirent aussi. Donc, tu sais très bien à quel point on est très attaché à te suivre. Euh, voilà, on se retrouve aussi beaucoup dans ta politique, le fait de servir la clientèle. Toujours dans ce voilà dans, dans, dans cet univers de bienveillance, très marqué par le côté élitiste, vraiment apporter ce qui se fait de mieux en termes de, de, de, de technique, d'accompagnement. De, parce que on va dire que la mission première que nous avons, et ça je pense que tu confirmeras, c'est aussi de pouvoir élever la femme dans son milieu, sa passion, mais aussi au sein de son business. Ça c'est ultra ouais. important pour nous. Mais Ça rejoint totalement ma vision, en fait. C'est vrai que j'essaie de communiquer le plus, de plus en plus sur ça, mais je ne suis pas juste euh, comme ça, formatrice ou coach. Il euh, y a un truc beaucoup plus fort qui m'anime. Et Je parle vraiment du principe que si on arrive à, à élever et à professionnaliser en fait, le secteur de l'esthétique qui est euh, des fois un peu euh, « malmené », on peut avoir cette, cette, cette vision d'un bah, marché un peu superficiel ou autre, ce qui ne l'est totalement pas. Mais c'est aussi aux praticiennes elles-mêmes, en fait, de prendre cette place-là, en fait, et d'incarner ça. Et c'est ce que j'essaie de, vraiment, c'est ce que j'essaie d'apporter, de... là où j'essaie de contribuer, c'est, ok, on va élever ce secteur, on va professionnaliser, en fait, ce secteur, on va apporter toutes les clés aux praticiennes, ce qui fait qu'elles, elles vont prendre la bonne place, en fait, la place qu'il y a dans le monde, d'une manière générale, mais sur le marché, etc. Et elles vont pouvoir, à leur tour, en fait, aider les autres femmes, donc les femmes comme toi et moi, à être bien en fait, à se sentir bien, parce qu'en fait les praticiennes de l'esthétique, vous avez ce rôle là, pour ceux qui regardent le live, ou qui le regarderont en replay, vous avez ce rôle en fait, de nous, de nous rendre, de nous faire nous sentir belles, nous faire se sentir bien, d'avoir confiance en nous, Et il faut déjà que vous, vous preniez vraiment votre place, voilà, c'est à quoi je veux contribuer. Ouais, mais ça c'est vraiment génial, parce qu'il faut pas oublier, effectivement là je fais juste une petite aparté à nos mais que c'est dans la continuité, c'est voilà, on est toutes des femmes, des mamans, des amis, des sœurs. Euh, et c'est vrai que parfois on a tendance à s'oublier, s'oublier parce que voilà, ouais, on pense peut-être aux enfants ou à, à s'occuper d'autres personnes. Alors on a un métier qui est magnifique, effectivement, parce que c'est le son à la personne. Mais il faut aussi pouvoir se révéler en tant que nous en tant que femmes, quelle est notre mission, qu'est-ce euh, qu qu'on a envie d'accomplir et, euh, et, et voilà en tout cas moi euh, je suis totalement fan de cette mission, je, je me lève tous les matins avec la niaque en me disant que voilà potentiellement je vais pouvoir aider, rien que le fait de te tout simplement, te mettre en lumière, Sandra, ça aidera certainement et j'en suis sûre milliers d'entre nous. En tout cas, voilà, des, des techniciennes qui, qui suivront ce live même après en, en termes de replay. Mais c'est très bien là, je vais pouvoir rebondir sur ce que tu disais parce que tu parlais d'élever enfin, voilà, le, le, le, le domaine de l'esthétique. Euh, parce que toi, de ton côté, est-ce que tu... Quelles sont justement le, les idées reçues qu'on va avoir, qu'est-ce que tu entends parler en termes d'idées reçues dans le milieu du business de l'esthétique Alors, il y a plusieurs idées reçues, mais euh, il y en a beaucoup qui tournent autour d'une notion d'argent et de prix. Donc, je vais décomposer un petit peu ça, mais euh, c'est quasiment dans 100% des cas avec, euh, avec mes clientes ou avec les élèves que j'ai, première chose, c'est « ok, je vais faire des remises, je vais faire plein de remises, euh, ou souvent en tout cas, je vais faire souvent, souvent, souvent des remises » pour avoir plus de clients parce que si je fais plus de remises si je fais tout le temps des remises, potentiellement je vais avoir plus de flux les clientes vont réserver etc ça c'est une idée reçue parce que malheureusement le problème c'est que quand on, on se positionne, donc quand on, ça s'appelle avoir une stratégie de prix, quand on se positionne que sur du prix et que c'est la seule différenciation qu'on essaie d'avoir et ben le problème c'est que ça marche pas à long terme parce que les clientes qu'on va attirer première chose sont des clientes qui sont vraiment axées et prix, donc qui recherchent du prix et qui ne recherche pas forcément la qualité, donc ce que vous, pour le coup, vous avez, vous praticienne, cette qualité, cette expertise que vous avez, ben, elle n'est pas valorisée quand on fait que du prix, euh, et ensuite, ben, ça habitue euh, la clientèle, en fait, à se dire ah, « ben, de toute façon, je n'achèterai ou je ne prendrai des prestations chez cette praticienne ou je n'achèterai ses produits que si elle fait du prix, entre guillemets, si elle fait des remises ». Donc ça, c'est l'une des premières idées reçues qu'il y a. Attention, il y a tellement d'autres belles façons de se, de se différencier, d'attirer de la clientèle que le prix, donc voilà, première chose euh, deuxième chose euh, si, il va y avoir la notion liée au salaire donc là on en revient à l'idée de s'élever soi-même et de aussi avoir euh, bah, sa propre valeur en fait, de comprendre aussi la valeur de ce que vous avez, vous êtes formé, vous avez une vraie expertise, où vos clientes ont besoin de vous, hein. on a besoin de vous c'est pas l'inverse, ça je le dis tout le temps donc on peut pas juste se dire « Ah, c'est déjà bien que je gagne ça. » Donc, des fois, c'est des salaires, quand on débute, qui sont en dessous de 1 000 euros. « Ah, ben, si à un moment donné, j'arrive à gagner 1 300 euros, 1 400 euros. » Donc là, je mets les pieds dans le plat. Hein. Je vais parler de, de, de, de, de prix, enfin de salaire. Mais euh, c'est important. Il faut vraiment aussi prendre conscience que ce n'est pas parce que vous êtes dans l'esthétique que ça veut dire que vous ne pouvez pas euh, viser beaucoup plus. En fait, Au contraire, tout est possible. Vous avez ouvert le chemin des possibles en vous mettant à votre compte. Et... Vous êtes entrepreneur, vous n'êtes plus salarié et il se passe des choses dans le monde du salariat, c'est une chose, mais il se passe d'autres choses et de très belles choses dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc pareil, deuxième idée reçue, euh, on peut vivre de son activité très très bien dans l'esthétique. Il y a juste des stratégies, des choses à mettre en place. Et puis euh, la, troi la troisième chose, euh, ça je veux en parler, dire un petit mot, la concurrence. J'entends souvent, oui mais euh, j'ai de la concurrence autour de moi euh, qui me prend de la clientèle. Euh, « C'est parce que j'ai une nouvelle praticienne qui s'est installée, du coup, j'arrive pas à avoir mes clientes. » Non. Ça, c'est pareil. C'est une idée reçue. Votre, votre concurrence, ce que j'appelle vos consoeurs, sont simplement... Déjà, un, c'est bien, c'est positif d'avoir de la concurrence. Ça veut dire qu'il y a un marché là où vous êtes. Mais au-delà de ça, c'est juste un indicateur à vous dire « Ok, recentre-toi sur toi. Regarde ce que toi, tu fais. Et ensuite, tu iras regarder ce que, les, ce que les consoeurs font, en fait. » C'est jamais de la faute de la concurrence. Je, je vais le redire une dernière fois, ce n'est jamais de la faute de la concurrence. Ça, c'est pareil, c'est une idée reçue. D'accord C'est à vous de transformer ce que vous voulez transformer. Ouais. Exactement. Alors, moi, si je peux me permettre de rebondir justement sur ta, sa, la deuxième idée reçue que tu as citée, c'est vrai que c'est parfois pas facile euh, de se valoriser. Hein Combien ouais. coûte euh, notre travail Est-ce voilà, est qu'on le fait en termes horaires, qu'est-ce qu que je prends en considération, là c'est vraiment euh, euh, une grosse question alors après il n'y a pas de recette miracle, il faut bien entendu tout chiffrer ça c'est ouais. important, et surtout aussi se faire accompagner ça je, vraiment j'aimerais mettre l'accent parce que, <coughs> après ça reste aussi une, une manière de penser c'est à dire à partir du moment où on se sent euh, si, si euh, l'image qu'on qu qu a de nous-mêmes n'est pas valorisée et eh ben on aura du mal justement à faire payer euh, on va dire de façon euh, juste... Euh, à, voilà, juste nos prestations donc se faire aider euh, c'est pas les psys ou quoi hein, c'est pas ça c'est tout simplement se faire aider par des personnes qui sont dans le domaine euh, moi je, surtout euh, faire appel au mindset vraiment toujours dans cette positivité euh, donner confiance en soi l'estime de soi ça c'est très important alors pas besoin d'aller chercher bien loin. Il y a, il y a voilà, des, des techniciennes qui, qui sont chargées en positivité. On a des, des accompagnateurs comme toi. Voilà, tu es coach, donc tu es, es dans le domaine. Donc, surtout, se faire accompagner pour justement euh, voilà, se, se faire une bonne idée de la valeur. Et euh, également, tu parlais ton troisième point. Il était sur le sujet, rappelle-moi. La concurrence. La concurrence. Et c'est vrai que… Euh, on le fait nous-mêmes. C'est à un moment donné, euh, parfois il y a tellement de flux d'informations et on est tellement amené à guetter un peu ce que font les voisins et les voisines, hein, même si on a beaucoup de respect pour eux. Bah, à un moment donné, on se dit Mais comment je peux faire pour me différencier Mais justement, je pense qu'il faut complètement, euh, bon, il faut se tenir au courant, mais à un moment donné, il faut quand même, comme tu dis, taper ouais. un peu tous ces, ces flux d'informations qui sont vraiment plus, plus, plus se recentrer et se dire ok qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie et c'est forcément par ça qu'on se permettra tout simplement de, de, mmh. de, de, de, de se positionner et euh, voilà que la cliente elle, elle ait envie de venir chez nous plus que chez quelqu'un d'autre parce qu'elle va consommer avant tout un profil, une personnalité, l'humain mmh. hein, euh, en êtes du service oui. donc ça c'est super donc tu veux rajouter peut-être quelque chose sur ce point où sur les idées reçues, il y en a plein hein. après euh, très souvent ça tourne beaucoup autour de de, des prix des prix du salaire, de la concurrence c'est les choses vraiment euh, principales euh, que j'entends, que je vois que je traite entre guillemets sur lesquelles je les aide euh, à travailler et oui par rapport à ce que tu dis aussi sur cette notion de, de valeur en fait c'est, euh, moi je dis souvent qu'il y a le meilleur outil en fait pour euh, réussir finalement, euh, c'est pas tellement ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment soi en fait, donc plus vous allez vous connaître euh, et ça paraît, euh, on entend ça partout maintenant, mais euh, bon là je le dis comme ça, mais après c'est vraiment plus profond que ça, mais plus vous allez comprendre vos mécanismes, la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous fonctionnez, euh, ce que vous voulez, etc. Bah oui, plus ça va être fluide en fait, plus ça va être facile en fait après de, euh, de réussir, ouais. Donc, et surtout de se valoriser de voir la vraie valeur en fait parce que ça on peut pas la voir si on est coincé dans toutes ces pensées en fait limitantes et dans toutes ces espèces de schémas où si je vais pas y arriver etc etc mais je pense que ça va faire ça va faire euh, euh, lien avec euh, avec la suite totalement et après aussi en termes d'idées reçues faut pas oublier que voilà on est on a eu hein, un petit peu moins aujourd'hui mais c'est vrai qu'il y avait tout un concept autour de l'esthéticienne qui était juste vraiment un phénomène de pratique euh... Et, et, et c'est vrai, hein, les esthéticiennes ne sont pas forcément formées à devenir de, des entreprises. Non. Et aujourd'hui, il y a vraiment un revirement. On voit euh, euh, des, des actrices vraiment qui montent leur boîte et qui savent euh, les amener jusqu'au bout. Et c'est juste inspirant. Donc voilà, pour dire que, alors quel que soit le cheminement, même si ça fait déjà pas mal de temps que vous avez euh, vos instituts ou vous venez juste de démarrer, tout est à créer. Et vous pouvez devenir la femme que vous avez envie. Ça, c'est très important de, de vous le rappeler. Voilà. Alors, du coup, toi, par rapport justement à ce que tu, tu, tu dis à tes élèves, qu'est-ce qui va vraiment être primordial pour faire fonctionner un institut bah, Déjà, là, au -delà, avant même de parler de stratégie, parce qu'on va en reparler plus tard, mais euh, la première chose, le premier message que je voudrais te donner, c'est un peu en lien avec ce que ce dont on vient de parler, c'est d'y croire. Ça paraît bête, mais y croire, il ne suffit pas de se dire euh, « Ah, moi, j'ai envie de vivre de mon institut, euh, et puis voilà, euh, voilà c'est super. » Non, ce n'est pas ça, y croire. Y croire, ça ne suffit pas, parce que généralement, quand je creuse derrière ça, c'est « Oui, mais par exemple, c'est tout bête, il y a un indicateur. Euh, non, mais je n'investis pas dans ça. Je ne veux pas mettre ça en place parce que je ne sais pas trop. Et si ça ne marchait pas ?» Ça, ça veut dire qu'on n'y croit pas. En fait, c'est tout bête, mais quand on observe ce qu'on se dit et qu'on observe, enfin qu'on s'écoute soi-même parler, qu'on qu qu voit comment on, on réagit, comment on fonctionne, comment on consomme certaines choses, comment on se forme et tout, c'est un indicateur, en fait. Parce que y croire, c'est faire comme si, en fait, en fait ça, ça, va, ça va y arriver. Enfin, je vais y arriver. Je sais, en fait, ce que je sais là où je veux aller. D'accord Ça va rejoindre mon deuxième point, mais je sais où je veux aller. Et je le sais en fait, c'est juste comme ça. Je ne sais pas encore quand, mais je fais confiance au processus. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça va arriver, est-ce que c'est dans deux mois, dans trois mois, dans un an, ce n'est pas grave, mais j'ai la satisfaction que je vais y arriver et que j y... pourquoi j'y crois, parce que c'est tellement important pour moi que je vais tout faire pour. Il y a une différence vraiment vraiment fondamentale entre j'aimerais le faire et ben en fait je suis, je, suis, je suis en train de tout faire pour que cet institut devienne vraiment l'institut que j'ai rêvé, pour que mon activité, mon business tourne comme je l'ai rêvé. Il y a vraiment une différence avec ça. C'est la première chose, vraiment y croire à 300%, plus que les autres, parce que souvent les autres n'y croiront pas autant que vous, vraiment ça j'insiste là-dessus. Euh, la deuxième chose c'est euh, de savoir ce qu'on veut, aussi, vraiment. D'être clair avec ce qu'on veut, et d'être honnête avec soi-même. Parce que malheureusement on est conditionné, toutes, donc c'est encore une fois des habitudes et un travail, mais on est toutes très souvent conditionnées à ce que l'entourage veut, à ce que la société veut, à ce que comment fonctionnent euh, les consœurs, parce que elle, elle développe un institut de telle ou telle manière, etc. Elle a tels objectifs. Donc on se fixe, en fait, on se met un filtre et on se dit, tiens, en fait, ce que je, vous, je voudrais, moi, c'est pareil, c'est que mon institut, il tourne de telle ou telle manière. Mais non, c'est pas ça, en fait. Encore une fois, on en revient à soi, c'est qu'est-ce que je veux Ok, qu'est-ce qui est important pour moi dans toutes les sphères de ma vie Qu'est-ce qui est important Et comment je fais combiner tout ça avec mon business aujourd'hui Comment je fais pour, avoir une, euh, pour euh, avoir une vision très très claire de ce que je veux, de ce qui est important Et ça, vous ne pouvez pas le trouver à l'extérieur malheureusement. Et au-delà de ça, ce n'est pas si simple. Il ne suffit pas juste de se dire, moi je veux avoir un institut qui tourne et je veux en vivre. Ce n'est pas suffisant. Ça pour moi c'est que le début, en fait, c'est le, le, euh, le sommet de l'iceberg. OK, c'est la pointe, c'est super, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, en dessous Comment on va aller euh, choper, euh, choper ça Donc ça, c'est un élément qui va être vraiment très, très important. Il euh, y a aussi autre chose qui est important, c'est euh, ne pas vouloir, ouais, ça, j'insiste aussi là-dessus, ne pas vouloir être comme tout le monde, faire comme tout le monde, plaire à tout le monde, vraiment. S'il y a un truc, j'aimerais qu'on retienne de ce live, de ce live, c'est vraiment ça parce que ça va être c est, c est, c est, en fait c'est c'est je, je trouve pas le terme pas dévastateur mais c'est ça vous perd en fait ça vous perd à vouloir plaire à tout le monde c'est à dire dire oh non mais moi je veux moi ma clientèle c'est tout le monde je veux pouvoir attirer tout le monde parce que euh, euh, ça me plaît parce que vous avez peur en fait derrière c'est de la peur du manque de se dire oui mais sinon je je vais pas avoir euh, un planning full mon activité, elle ne va, va pas tourner si je m'adresse pas à tout le monde. C'est pareil. Non, on arrête de vouloir plaire à tout le monde. On essaie de vouloir plaire à des gens qui sont alignés à soi, en fait, et à ses, à ses valeurs. Pareil, on arrête de vouloir faire comme tout le monde. C'est pareil. Il faut sortir un petit peu du, sortir un peu du cadre. En fait. Bien ouais. sûr, du standard, c'est important. Après, ouais. de toute manière, pour fidéliser une cliente, on sait que les clientes les plus fidèles, consommatrices les plus fidèles, ce sont celles qui nous ressemblent donc euh, ouais, il y en aura forcément il y en a pour euh, tout le monde donc euh, voilà, restez effectivement alignés euh, à, à, voilà, à vos croyances, à vos valeurs Et je ne sais pas du coup si ça parle un petit peu euh, aux filles, notamment quand tu parles euh, sur ton premier point qui était croire ça je crois que c'est vraiment parfois même la chose la plus euh, bien difficile sûr. et c'est vrai que euh, pour parler de mon expérience et je vais appeler ça euh, le voile noir c'est que parfois il se peut effectivement parce que moi je suis une nature très optimiste hein, Moi, je suis, voilà pleine d'énergie plein de projets euh, mais c'est vrai que parfois il suffit que, voilà, que je sois un petit peu trop fatiguée voilà j'ai vécu euh, peut-être un événement et puis du coup je vais positionner comme ça un voile noir alors, ça peut être voile noire, ça peut être... Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et puis, bah, du coup, je vais, je vais perdre voilà, cette, cette motivation. Je vais me poser des questions à me dire « Est-ce que du coup, je suis dans la bonne direction ?» Etc. Et bon, voilà. Après, on a toutes nos différentes astuces pour pouvoir se relancer, relancer la machine. C'est vrai que moi, pour le coup, je vais être... C'est pas bien, hein c'est pas ce que je vais dire mais pas, je ne vous incite pas à le faire mais je vais avoir ma petite tendance à aller grignoter quelque chose qui me fait du bien ça me permet de... et puis après je vais aller m'oxygéner parce que après avoir mangé je vais m'oxygéner comme ça je n'ai pas ce sentiment de culpabilité mais euh, voilà et surtout m'entourer c'est vrai que j'écoute beaucoup de conférences je suis beaucoup euh, voilà, de, de, de profils qui sont très axés sur l'entrepreneuriat oui. Euh, et euh, bon après ça peut être sur tout type de sujet bien entendu sur euh, voilà le, le, le fait de l'estime de soi euh, même par rapport au couple il y a plein de choses, plein de choses qui peuvent effectivement m'aider mais l'objectif c'est voilà que je me recharge un petit peu sur des euh, actions euh, ou en tout cas des dires qui soient bienveillants et tout mmh. de suite, ça va me repositionner un petit peu dans, dans ma direction. Je ne sais pas si... Comment toi, tu en fait. Ouais. De... Non, non, je vais répondre parce que c'est euh, vraiment une thématique qui me parle énormément. Euh, en fait, c'est... On a tous... C'est dur pour tout le monde. On est tous challengés, euh, voilà. Euh, c'est pas simple. On a l'impression des fois que c'est très simple comme ça de l'extérieur pour certaines personnes. On se dit, ouais, mais pour elles, c'est facile. Euh, Elle communique, ah, pour oui. elles, ça a l'air tellement simple et tout. Mais pas du tout. En fait, on est toutes extrêmement challengées. Euh, et ce qui fait la différence, en fait, c'est ce qui se passe là-dedans. Et c'est surtout, encore une fois, comment est-ce que vous vous connaissez Comment est-ce que vous... Ok, là, j'ai compris. J'ai vu mon mode de fonctionnement. Je m'autorise à vivre le truc. Je m'autorise à être en colère. Je m'autorise à... Oui à ce que là ce soit le bazar total, ok, mais par contre j'ai un mindset et je suis engagée avec moi-même tellement fort que en fait c'est moi qui contrôle ce qu'il y a là-dedans, parce que finalement tout finit par passer, que finalement on est capable de gérer les choses, on sait les gérer, on les a gérées dans d'autres situations et que euh, c'est pas la fin du monde, c'est juste des émotions, des émotions elles sont là pour passer. Elles sont pas là, elles ne définissent pas en fait qui on est. Et déjà, rien que de prendre conscience de ça, en fait, dans le business c'est tout bête, hein, mais ça c'est une clé extrêmement importante, vraiment, vraiment. Je pense qu'on va y venir après. Mais si vous contrôlez ce qui se passe là, en fait, ce n'est pas une question de contrôler ses émotions, de se dire non, moi je ne serai plus en colère, ah, non mais moi je fais comme si de rien n'était, je suis dans le déni, c'est pas ça. C'est ok, c'est là. Ça existe, là je suis, là je suis challengée, là c'est dur, le boulot, la vie de maman, le ci, si, le ça, ok, super, je suis malade, c'est la fin du monde, tout, est, tout va s'effondrer, ok. Je souffle, je redescends, je trouve mes techniques, comme toi tu disais, les techniques qui fonctionnent pour vous, vos petites habitudes, vos routines à vous, et après ça switch. Il faut, En fait, il ne faut pas rester dans un état de... De, euh, je ressens le truc et puis alors il y a des périodes hein, attention hein, bien sûr il y a des périodes qui peuvent durer et qui sont importantes pour le développement après pour la croissance mais euh, on reste pas dans un état comme ça sur des choses qui sont finalement pas si importantes du quotidien on, il faut que ça switch vite en fait parce que sinon c'est permanent en fait on a toujours des situations où on est challengé donc si on reste en permanence focus là-dessus ben vous allez euh, vivre dans cette émotion en fait tout le temps alors que si ok hop vous switchez assez vite parce qu'après c'est une habitude aussi, c'est un mécanisme qu'on prend, et bien ça va être plus fluide. Et les choses vont se vivre, ok là c'est dur, c'est challengeant, mais c'est ok, allez. Et puis ça repart en fait, ça repart plus vite. Donc connaissance de soi, mécanisme, et surtout de se mettre en place des routines en fait. Vraiment, très important. Oui, concorde complètement. Alors du coup toi, de ton côté, combien de temps tu penses qu'on peut vivre de son activité dans l'esthétique En combien de temps Alors, ça... Il n'y a pas de réponse en fait. Euh, non, il n'y a pas de réponse. Ça peut être vraiment, et je vous le garantis, ça peut être moins de six mois. Ça peut être très rapide. Quand on se lance, par exemple, ou même quand on est en activité depuis longtemps et puis qu'on galère un peu et qu'on se relance, ben ça peut aller vite. En moins de six mois, c'est possible. Et puis ça peut mettre plus longtemps. En fait, il y a trois critères, et cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, j'ai partagé un, un post sur ça, et je trouve que c'est assez pertinent de vous le partager là. C'est en fait, il y a trois éléments, il y a trois facteurs en fait qui vont faire vraiment la différence dans ça, qui vont faire la différence dans le fait de vivre rapidement ou pas de son activité, ou d'arriver à en vivre un jour même. C'est la première chose, le mindset. Donc on vient, on vient d'en parler. Plus vous allez euh, maîtriser, contrôler ce qui se passe ici, plus les choses vont être, vont se faire en fait, vont, vont switcher vite, et plus vous allez, euh, vous allez manifester en fait les résultats que vous voulez. Donc déjà la première chose c'est le mindset, et souvent c'est un truc, un élément qui n'est pas beaucoup pris en compte euh, dans l'esthétique, comme le disait Lise tout à l'heure, ce n'est pas des mécanismes que vous avez été habitués, qu'on a été habitués en hein, tout court, déjà même à l'école ou autre, à, à enclencher, à travailler. Donc maintenant que vous le savez, quand vous le savez, eh ben, voilà, il faut se mettre un peu là-dedans et ce n'est pas, pas du blabla en fait que de travailler euh, son, son mindset ou de travailler sur le développement personnel. Donc ça, c'est le, vraiment le facteur numéro un des entrepreneurs qui réussissent, c'est le mindset. Ce n'est pas parce qu'ils ont le meilleur emplacement, ce n'est pas parce qu'ils ont eu de la chance sur ça ou ça, c'est leur mindset. Le deuxième, la deuxième chose qui va être primordiale, c'est la stratégie. C'est pareil, on n'emmène pas un business là où on veut s'il n'y a pas de stratégie. Si ce n'est pas structuré, on peut avoir du feeling, on fait les choses par intuition, euh, on fait les choses avec le cœur, certes, mais il faut de la stratégie. Justement, la stratégie aide à structurer en fait toutes les idées qu'on peut avoir, aide à structurer... Euh, euh, ce flux d'informations aussi des fois qu'on peut avoir parfois ces idées ou à l'inverse ces, ces doutes qu'on peut avoir stratégie mindset stratégie et enfin ça c'est très important aussi on passe à l'action parce que quand on travaille son mindset que ça va et qu'on voit qu'on est ok non je suis motivé c'est super et tout euh, qu'on travaille sa stratégie ok donc maintenant c'est bon je me suis fait accompagner ou peu importe j'ai travaillé toute ma stratégie comme il faut dans les détails tout ça super bon ben voilà j'attends, ça va bien finir par arriver, ça va, ça tombe, ça tombe. Ouais, ça. Ça va bien finir par arriver, je ne comprends pas, je fais tout en place. Non, maintenant on implémente, on met en, en place, on voit comment ça, comment ça se passe. Ce ne sera pas parfait, c'est jamais parfait, mais on fait, on fait, on travaille son mindset, on, on travaille ses stratégies, on les définit, on les, on les maîtrise, ces stratégies, et ensuite on passe à l'action. Et ensuite, on analyse et on voit on voit comment ça se passe et on réajuste là où il faut réajuster. Franchement, c'est les trois points qui, pour moi, qui sont euh, vraiment primordiaux en fait pour vivre de son activité. Et ça, c'est valable autant dans l'esthétique, mais c'est valable dans n'importe quelle, euh, quelle autre activité. en fait. Et c'est très souvent sous-estimé. Mais le facteur, vraiment encore une fois, principal qui fera que vous, arrivez, vous arriverez à avoir les bonnes stratégies, euh, ou en tout cas à vous mettre bien dedans et ensuite à passer à l'action, ça va être le mindset. Donc si on ne travaille pas le mindset et qu'on travaille directement les stratégies en passant à l'action, ça va être un peu plus long, ça va être plus compliqué. Oui, je, te... je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je ne sais pas ce que les filles, elles en pensent, parce que c'est vrai qu'elles elles sont plutôt dans l'observation. Alors n'hésitez pas à nous faire des likes ouais, bien sûr. Hein, pour nous dire un petit peu ce que, ce que vous en pensez est ce que ça vous parle surtout. Parce que là, on parle de mindset, de stratégie et de passer à l'action. C'est vrai que le passage à l'action, il, il est parfois ouais. très compliqué, hein, le passage mm -hmm. à l'acte. Et pourquoi Parce que très régulièrement, on a aussi peur de l'échec. On se dit « comment je vais réceptionner l'échec euh, ?» Voilà, en, aussi en termes de degré, est-ce que, est que je vais être capable de l'assumer Il faut aussi retenir tout simplement que voilà, l'échec, il fait une partie intégrante euh, de l'expérience. C'est grâce à ça aussi que c'est en faisant des, en, en ayant des échecs qu'on va s'améliorer. Alors, bien entendu, il faut euh, proportionner l'échec, mais autant dire que lorsque vous travaillez le mindset, c'est vrai, vous avez de toute manière déjà au préalable cette, cette, euh, cette réflexion à vous dire au moment où vous allez poser votre stratégie, vous dire « Ok, si ça, ça ne fonctionne pas, et ben, vers, quoi je vais, vers quoi je vais tendre mmh. Quels sont les risques Comment je vais les rattraper ?» etc. Donc à partir du moment où vous avez tous les tenants et les aboutissants, vous arriverez à vous relever. Et puis bon, dans certains cas, on sait bien, c'est pas c'est pas extrêmement grave de pouvoir euh, voilà faire l'échec, comme on dit. Ça nous permet à nous d'évoluer, de se dire bon bah la prochaine fois je ferai autrement. Mais recevoir, accepter, c'est primordial. Oui. Il y a bien un regard qui dit je suis tout à fait d'accord avec tout ce que j'entends. Vous l'exprimez très bien, merci. Avec plaisir. C'est vraiment important pour moi de faire passer ces messages parce que euh, euh, en fait vous avez vraiment toutes les réponses en vous euh, là où l'avantage de passer de faire appel à des formateurs, des coachs euh, peu importe, des personnes qui vous, a, vous accompagnez, en fait c'est juste de gagner du temps c'est d'aller au bon endroit moi je dis souvent aux filles, en fait je vous, je, je vous ai mâché le travail, c'est à dire que tout est réuni et après c'est à vous de faire mais on peut pas faire à votre place et surtout euh, c'est le mindset, en fait, va vous aider à okay, « ok, là, pas, ça ne s'est pas passé comme je voulais, là, je vis un peu comme un échec ». Et le mindset, en fait, il va vous faire changer de focus en disant « ok, là, je n'ai pas réussi, c'est pas très grave, en soi, ce n'est pas grave, il n'y a, y a rien qui se joue, il n'y a, a rien qui va s'effondrer. Euh, et ce qui est génial, c'est euh, « ok, la prochaine fois, je vais faire différemment ». Et de ne mm. pas le prendre pour soi, en fait, pour sa valeur. Et le mindset, il aide vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup à ça. Ouais. de gagner du temps en fait gagner du temps. mais justement comment euh, toi de ton côté voilà, on... comment tu, tu, tu penses apporter, pouvoir apporter la solution de gagner du temps au sein d'un mmh. institut pour pouvoir atteindre ces objectifs plus rapidement, qu'est-ce que tu conseilles aux filles du coup alors pareil je vais commencer par la base bah, déjà c'est d'avoir des objectifs mmh. d'avoir des objectifs qui sont clairs qui sont précis... les écrire. Les écrire, ça c'est important. Mais de les écrire et de les avoir, mais surtout de les définir et pas juste de dire, euh, oui mais moi je veux vivre de mon institut. Ça, ça suffit pas, à votre cerveau il comprend pas, ok c'est génial, mais alors quoi, quand, comment, euh, pourquoi, pourquoi, <rire> le pourquoi très important. Et donc il faut déjà vraiment avoir cette... Euh, ce, ce, avoir la méthodologie, parce que pareil, des objectifs, ça se fixe. Il y a des, méthode des méthodes pour fixer ces objectifs. Et euh, ben on fixe ces objectifs pour l'année. On voit, on décompose, on se demande si ça a vraiment du sens, etc. On a des objectifs, en fait. Il faut déjà être hyper clair. Ça paraît bateau ce que je dis, mais dans la plupart des cas, euh, quand je travaille au début avec les élèves ou les clientes, il n'y a pas d'objectif, ça part un petit peu dans tous les sens. Et en fait, c'est ce qui fait que très souvent vous allez vous dire, par exemple, euh, ah mais je ne comprends pas, euh, j'avance pas, je ne comprends pas cette année, euh, ça part. Enfin là, j'ai pas réussi à faire ça. Là, je suis partie dans tous les sens. Moi, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens. Je suis pas. Non, c'est pas que vous êtes quelqu'un qui partait dans tous les sens. C'est juste que vous n'avez pas la bonne, euh, le bon focus. Et vos objectifs ils vous aident à avoir un focus. La deuxième chose en lien avec ça, c'est de faire étape par étape. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif, vous avez quand même une ligne directrice et vous allez voir euh, droit. Donc un, deux, trois objectifs, vous allez voir très droit. Ce qui fait que au moment où vous allez vouloir un peu bifurquer, vous allez dire Ah oh, tiens, ça, ça a l'air super sympa Ah oh, tiens, ça, ça a l'air super sympa, je pourrais essayer ça, je pourrais faire telle prestation, je vais me former à ça, ah oh, et puis j'ai envie d'acheter tel appareil. Et puis et en fait, à la fin de l'année, c'est le bordel. Parce que euh, alors, en fait, j'ai tout acheté. Euh, je, je sais pas, j'ai fait plein de formations mais je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas non, parce que le problème c'est que votre focus il est partout à la fois et vous commencez en fait une chose, une chose, une chose et ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a aucun lien entre ces choses là, alors que si on a des objectifs qui sont hyper focus, qu'on regarde dans, dans la direction qu'il faut au moment où ces opportunités se présentent au moment où on a des, des tentations business, formation peu importe, en fait comme on a ces objectifs on fait le lien tout de suite on prend le réflexe de faire le lien en disant ok, est-ce que finalement ça ça va me servir dans mes objectifs là maintenant, parce que de toute façon on n'est pas des surhumaines, on ne peut pas tout faire Bien on ne peut pas tout faire et pas tout faire en même temps, encore moins en même temps donc on priorise grâce aux objectifs et ça évite en fait euh, de s'éparpiller, donc vraiment d'y aller étape par étape et puis ce qui va être important aussi bah, c'est de s'y tenir quoi d'avoir des objectifs et de s'y tenir. Voilà. Mais justement, là, alors quelles sont ces étapes importantes voilà, si tu peux nous Les étapes, c'est les étapes définies dans un mm -hmm. objectif. C'est-à-dire ouais. que quand on a un objectif, on a un objectif qui va être annuel, par exemple, mm -hmm. on va le décomposer ensuite au niveau trimestriel. Ok, Ça donne quoi ce trimestre Comment j'avance sur cet objectif mm -hmm. Ensuite, au mois, qu'est-ce que je fais Mais ça dépend de l'objectif qu'on a. Bien sûr. En fonction de si on a un objectif euh, de chiffre d'affaires, on veut doubler son chiffre d'affaires par exemple, cette année on se dit « ouais, ce, cette année je veux doubler mon chiffre d'affaires », ok, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, premier trimestre, qu'est-ce qui va être prioritaire déjà pour me rapprocher petit à petit de ça Pareil, mensuellement, ce mois-ci, sur quoi je me focalise est-ce qu'il va falloir que je revoie un petit peu mon positionnement Parce que potentiellement, le positionnement que j'ai aujourd'hui, il n'est pas bon en fait. Avec les prix que j'ai, le positionnement que j'ai, je ne pourrais pas atteindre ce chiffre d'affaires. Est-ce que ma carte de soins, elle est vraiment cohérente par rapport à ce que je veux atteindre comme objectif Il y a toutes ces questions-là à se poser en fait. Il faut vraiment oui. décomposer. Et quand je dis étape par étape, euh, c'est plus bah, dans cette décomposition, on y va, on avance. En fait, l'objectif, il ne va pas se faire d'un coup. Il va pas, d'un coup, on ne va pas doubler son chiffre d'affaires en, en six mois. Enfin, ça peut, mais bon, voilà, c ça dépend. Mais euh, on va se dire, OK, j'y vais petit à petit et j'évite, en fait, de m'éparpiller. Vos objectifs, c'est un petit peu comme des œillères. C'est pas qu'ils vont vous fermer des opportunités. C'est juste qu'ils vont vous faire vous concentrer, en fait. Et vous dire, OK, je vais dans cet endroit-là. J'arrête d'aller, de prendre tous les petits chemins. Parce que forcément, quand vous prenez un petit chemin, ben, le détour, il vous, fait, il vous fait perdre vachement de temps, quand même. Bien sûr. Ouais. Et du coup, tu as des outils à conseiller, justement, tu recommandes certains outils pour les entrepreneurs de l'esthétique pour gérer mieux leur temps ou pas Oui, très important, euh, ça je le dis tout le temps, c'est euh, bah déjà d'avoir un, un planning de réservation en ligne, indispensable, enfin, parce que ça, je le vois encore trop, je vois des stories passer avec la liste des, euh, des créneaux disponibles. Ce mois-ci, créneau dispo, créneau. Non, c'est pas possible, c'est pas possible les filles, ça <rire> Ça, on arrête parce qu'en fait, ça vous fait perdre un temps fou. Pour vos clientes, c'est pas si clair que ça. Et puis vous, vous, passez, vous perdez trop de temps. Donc on investit dans un outil, ce n'est pas une dépense. C'est vraiment un investissement qui va vous faire gagner un temps fou. Euh, mais ça, bon, je le répète tout le temps, mais normalement, à force, je pense que c'est devenu quand même la norme. Hein. Il y a beaucoup d'outils de, plan... enfin, de... de réservation de planning, de réservation de, de prestations et tout qui existent. Voilà, euh, regardez un petit peu ce qui se fait sur le marché, il y a des choses vraiment très très bien. Euh, la deuxième chose qui va être importante, c'est aussi d'avoir un outil de pilotage. De manière générale, il faut prendre l'habitude de centraliser. Je sais que c'est des réflexes que vous n'avez pas parce que prioritairement, votre temps, il est 70-80% en fait en prestation. Sauf que ce temps-là, ça je le dis souvent aussi, c'est du temps où votre chiffre d'affaires rentre, donc c'est très bien, mais ce n'est pas le temps où vous développez votre entreprise. Le reste, les 20 à 30% qui restent, c'est là. où Vous faites les actions pour être en croissance, en fait, pour développer votre entreprise et faire entrer plus de chiffres d'affaires. Mais c'est donc dans ce temps-là, si vous ne l'optimisez pas, ça va être très très compliqué. Donc quand vous avez un outil qui centralise tout, des outils ou en tout cas une organisation qui fait que euh, vous êtes déjà, ne perdez pas de temps à aller chercher à 10 000 endroits différents. Alors, ça, je ne sais plus oh, où est-ce qu'il est -ce qu y a, déjà ce document. C'est valable dans tout, dans tous les domaines de votre activité. En fait, toutes les sphères de votre activité. Donc, il faut centraliser. Pareil pour hop, aller droit au but, en fait, et garder le, le focus. Et la troisième chose, euh, là, ça va être plus dans la communication, parce que je sais que c'est un, un, un sujet qui, euh, qui pose beaucoup à question en termes d'organisation, en termes de création de contenu et tout. Donc, OK, il y a la partie stratégique. Donc, ça, euh, c'est un truc que je travaille avec mes clientes, mais qu'est-ce que je vais communiquer, pourquoi je vais le communiquer, de quelle manière et tout. Mais ensuite, il y a l'organisation. Comment je gagne du temps, comment j'optimise, en fait, pour qu'au quotidien, ce ne soit pas une corvée, en fait, et que je sois plutôt concentrée sur mes clientes, ben, vous vous faites un calendrier éditorial. Moi, j'utilise Notion, par exemple, pour tout centraliser, tout est centralisé sur Notion, euh, les infos, ma, ma manière de travailler, mes objectifs, tout ça. Et j'ai mon calendrier éditorial qui est, qui est dessus aussi, euh, et au moins, vous avez une vision très claire. Tout est visible. Alors, vous pouvez le faire sur papier aussi, hein. c'est possible. Vous pouvez vous faire un, un agenda papier, vous pouvez avoir un agenda papier, c'est OK. Mais il faut centraliser les informations et vous faire un calendrier sur, OK, quelles sont les dates importantes, euh, qu'est-ce qui va, quels vont être les contenus, à quel moment, etc. De tout positionner. Il faut avoir une vue, en fait, la plus... La plus euh, euh, Comment dirais-je unique entre guillemets possible quoi d'éviter d'aller regarder un peu partout exactement ben alors nous du coup c'est on est on est très conscient de tout cela et c'est vrai qu'on met euh, à profit pour nos clients et euh, eh bien on a on parle tu parles de calendrier voilà on a mis en place un calendrier de publication qu'elles puissent elles télécharger de façon totalement gratuite donc ça leur permet euh, voilà de en plastifiant de de réécrire dessus, il y a des dates très importantes dans le domaine de l'esthétique euh, voilà et donc ça leur permet vraiment de, de faire un gain de temps on va aussi pouvoir accompagner en, en, en guise de, de communication puisqu'elles vont avoir accès par exemple à, à différents euh, visuels, euh, PLV pour mettre en lumière leurs leur nouvelles prestations elles peuvent réutiliser aussi certains postes, certaines légendes voilà, c'est vrai que là, pour le coup, on a vraiment un vrai service d'accompagnement dans le domaine des réseaux sociaux parce qu'on se rend bien compte, effectivement, que c'est tout un métier. Et quand on est esthéticienne aujourd'hui, il faut savoir tout faire. Et ouais. pour certaines, c'est quand même assez euh, difficile parce que tu parlais, effectivement, entre 20 et 30% euh, de temps pour pouvoir gérer son Mmh. Bah, son business effectivement c'est pas toujours évident euh, bah, de se décerner euh, ce temps hein, mais euh, par contre il faut, il, faut, il faut se forcer, ça c'est très important parce que pour pouvoir tout simplement euh, bah, faire tourner à un moment donné si vous êtes toujours en prestation et vous faites pas vous faites pas la gestion de votre entreprise, vous allez être limité vous allez être bloqué autant pour tout simplement faire évoluer en termes de masse salariale euh, ou en termes de, de stratégie nouveautés euh, techniques, parce qu'à un moment donné le flux de clientes ok vous, vous en avez partout des clientes mais comment vous allez faire pour euh, réceptionner toutes celles qui veulent les ouais. nouvelles donc euh, effectivement voilà, le, le fait de pouvoir vous accompagner dans tout ce process marketing et communication autour des réseaux sociaux ouais. voilà, ça c'est déjà une, une petite clé qu'on vous apporte alors là, du coup, il y, eu, il y a eu un commentaire. Tu peux nous mettre le lien de l'agenda. Euh, alors, du coup, Les Roses, alors, Léa Rose, quel agenda Rappelez-nous quel agenda C'est celui que euh, parlait... Quand je parlais des, de calendrier éditorial, c'est ça peut-être certainement, tu sais certainement, pas. Euh, ou d'agenda... Euh papier ou autre, mais si c'est si c'est ça le sens de la question, euh, l'agenda papier, bah après ça dépend, c'est à vous de trouver euh, euh, potentiellement l'outil ou l'agenda, ça peut être très. Moi je moi je suis plus fan vraiment du numérique, donc pour le coup c'est plutôt euh, notion. Moi mes clientes elles ont accès en fait, enfin euh, les élèves de la BSE elles ont accès vraiment à des templates et donc à un gros template euh, d'organisation en tout cas, euh, elles ont accès. Ok. Euh, mais celui-ci, il est vraiment dédié pour le coup à mes, à mes élèves, à mes clientes. Mais euh, ça peut se, ça peut se, ça peut se construire hein, d'une manière pas forcément trop compliquée. Et puis, si on veut commencer par papier, c'est déjà très bien avec un, un agenda euh, classique qui va avoir une vue peut-être mensuelle. Elle, euh, euh, oui, mensuelle. Oui, je que Je perds mes mots euh, Vue mensuelle où on peut écrire en fait. Le, le tout étant vraiment d'avoir une espèce de vision euh, large en fait, de tout voir d'un coup. Ouais, c'est ça l'objectif. Et nous, ce calendrier mensuel, on l'a. Hein, donc euh, en plus, euh, sous voilà. format, sous format, euh, voilà, elles peuvent très bien l'imprimer, le plastifier. On a le mmh. calendrier aussi euh, des publications. Donc, différents supports di digital qu'on peut réadapter voilà, pour pouvoir euh, traiter dessus euh, via un ordinateur, mais aussi version papier pour celles qui sont fans euh, d'écrire. Donc, euh, tout oui. est possible. Hein, il vous suffit juste de revenir vers nous, les filles. On vous donne, c'est totalement gratuit. Alors, euh, bon, on arrive bientôt à la fin de ce live, Sandra. Euh, j'aimerais juste que tu puisses nous, nous indiquer, dis-nous un petit peu en termes de business, quelles vont être les tendances en 2023 Alors, euh, juste avant, j'aimerais faire une petite précision euh, sur, euh, des, tout à l'heure tu me disais, ouais, les étapes importantes, euh, mm -hmm. au-delà des objectifs, juste ce qui est assez important et vraiment la base, avant de continuer sur, euh, avec plaisir, euh, Léa. Euh, avant de continuer sur, euh, enfin, sur les deux tendances très importantes de cette année, c'est ce qui est primordial, les filles, vraiment, quand vous voulez développer votre, votre activité dans l'esthétique, première chose, c'est de connaître, d'aller sur vos valeurs, travailler vos valeurs, okay, de partir de vous, de connaître votre cible, d'aller travailler votre cible, de définir vraiment votre cliente idéale, de la connaître, de savoir à qui vous vous adressez, d'avoir un positionnement derrière qui va être... Euh, bah, qui va être clair, qui va être cohérent avec tous ces éléments, en fait, en imbriquant un petit peu tous ces éléments de fixer des prix pareils qui vont être cohérents, les bons prix et pas simplement les prix, parce que ça je le vois souvent oui, mais eux, ils sont positionnés à 25 euros sur telle prestation, par exemple, euh, donc je me suis mis pareil, surtout pas en fait, le, les prix de marché c'est un indicateur, mais il y a tellement d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte qu'il faut faire très très attention. Donc ça, ça fait partie aussi des étapes importantes, la base en tout cas, quand on se lance, ou quand on veut on va dire revoir un petit peu sa stratégie euh, et ensuite, on communique. Voilà, Il faut communiquer, communiquer, communiquer au max, parce que Première chose, ce qui n'est pas claire pour vous ne sera pas clair pour vos clientes ou ne sera pas clair pour votre audience. Donc, il faut que vous, vous soyez d'accord sur tout ça. Et tout ce que vous ne dites pas, euh, les clientes ne peuvent pas le deviner. Donc, il faut communiquer. Une fois que c'est clair, on communique. Voilà. Donc, ça, c'est les étapes vraiment, on va dire, de base quand on veut euh, euh, se lancer ou quand on veut un petit peu euh, donner un nouveau souffle, en fait, à son activité. Et ensuite, euh, les deux tendances importantes de 2023, vraiment, vraiment, qui sont mises en avant, première chose, c'est l'expertise. De plus en plus, on va vers euh, aller chercher de l'expertise et pas être trop généraliste. C'est important de, bah ouais, d'aller se, se spécialiser, alors ça ne veut pas dire s'enfermer, mais d'aller se spécialiser, d'aller chercher cette, cette expertise, d'aller se former métier. Notamment avec des, des, des partenaires comme euh, Autour du Regard, euh, etc., d'aller vraiment se former. C'est vrai, en fait, d'aller chercher les, les nouveautés, d'aller chercher la technicité. C'est comme ça qu'on devient beaucoup plus euh, expert dans un domaine, euh, de se renseigner, de comprendre ce qui se passe dans, dans un écosystème dans lequel on évolue. Il ne suffit pas de se dire, je suis experte dans la peau, par exemple, euh, ou dans la beauté du regard, et de ne pas savoir ce qui se passe, en fait, dans ce secteur, de ne pas savoir ce qui se joue, euh, de ne pas avoir les connaissances, en fait. Il faut regarder du contenu à ce sujet-là. Du contenu Et un peu plus poussé, ouais. Si je peux me permettre juste de te couper aussi mmh. par rapport à, au perfectionnement, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour faire entrer une nouvelle technique, oui, mais aussi se dire que voilà, oui. tous les protocoles vont évoluer d'année en année parce que soit il y a de nouveaux produits ou parce qu'on a aussi nous de notre côté un certain retour en arrière, on, on a un petit peu plus de retour sur certaines techniques, mmh. notamment ce qui a été fait pour les extensions ou le rehaussement de cils, Aujourd'hui, comment on forme Ce n'est pas du tout de la même manière comme on formait il y a 5 ans ou il y a 10 ans en arrière. Donc, rien que se tenir informé sur euh, voilà, les choses. Ah, je suis d'accord. Ça bouge tout le temps, en fait. Ça bouge tout le temps et on... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire parce qu'à l'inverse, je vois des fois « Oui, mais j'ai fait euh, 10 formations cette année et tout. » Non, on garde de la cohérence. Par contre, quand vous voulez vraiment vous positionner dans un domaine très, très fort, en fait, avoir une autorité très forte, bah, allez chercher euh, de l'expertise métier. Euh, là où il faut, et comme le dit Lise, régulièrement. On entretient ça, ça s'entretient. Euh, les compétences s'entretiennent, même moi en tant que formatrice, coach, j'entretiens mes compétences en fait. Je ne garde pas que des choses comme ça que j'ai appris il euh, y a six ans et euh, je me suis dit, tiens, non, on se met à jour. Donc il faut que vous fassiez pareil. Ça, c'est la première chose, l'expertise, d'aller vraiment de plus en plus vers l'expertise. Et la deuxième chose, c'est l'authenticité. L'authenticité, euh, Là, euh, cette année, ça y est, quoi. Est un train, ça va exploser parce que les gens, ils veulent, voir, ils veulent voir les gens, ils veulent voir les gens tels qu'ils sont. On en a marre, en fait, de se rendre compte qu'en fait, euh, euh, bah, c'est pas que le paraître qui compte et que c'est facile de montrer que des trucs où ça va à peu près ou de se montrer à moitié. Parenthèse aussi, ça veut pas dire qu'il faut montrer toute sa vie qu'il faut montrer toutes ses zones d'ombre et qu'il faut tout montrer, c'est pas ça. Mais on veut avoir affaire à des humains, en fait, et pas juste... Euh, à un écran ou à quelqu'un qui nous partage un peu ce qui, euh, ce, qui, euh, ce, qui ouais, que ce qui marche ou que ce qui est sympa. quoi voilà. Donc l'authenticité, vraiment. Cette année, c'est l'authenticité, euh, l'authenticité dans sa manière de faire avec les clients, l'authenticité sur ses réseaux sociaux euh, et d'incarner ce qu'on dit, d'incarner ce qu'on veut transmettre à ses clientes. Si c'est important pour vous de dire, si vous dites à vos clients, pardon, à votre cliente que euh, c'est important de faire ça, de faire ci pour elle, euh, pour qu'elle ait euh, une meilleure peau ou autre, euh, ben incarnez-le déjà vous en fait. C'est ça aussi l'authenticité. Voilà. Ouais, Les deux tendances fait. importantes. Après, c'est vrai que pour le coup, je rebondis sur la dernière tendance que tu viens de citer. Même pour nous, en tant que marque, euh, c'est euh, une transition qui est très difficile. On, on, on, vraiment, on bosse vraiment sur le sujet parce que tu as des techniciennes, si tu veux, tu as des techniciennes qui démarrent, donc euh, voilà, c'est un profil, elles se montrent, elles, elles se donnent, voilà, euh, vraiment en termes de, de, de qui elles sont euh, et, et du coup, petit à petit, effectivement, tu, tu, tu, tu, tu as des liens avec ce profil-là. Nous, en tant que marque, en fait, là, on est vraiment sur le système inverse. Mmh. Hein, on, est, euh, voilà, euh, on est une entité il faut, voilà, on a différents produits comment on arrive à lui redonner un côté humain donc pour vous dire aussi que nous on est vraiment dans cette phase de transition pour pouvoir tout simplement prendre le virage qui est, tu l'as si bien dit mmh. on a besoin d'authenticité mmh. et, et ça, ça passe effectivement par Mathieu Vu bon après il y a un, il y a un degré hein, on est bien d'accord on ne va pas euh, tout, euh, tout raconter sur la vie privée. c'est là de savoir où est-ce qu'on va on, on va s'arrêter c'est pas évident mais moi si voilà si je peux rebondir sur ton premier euh, sur tu parlais effectivement de l'expertise c'est vrai que parfois on peut avoir ce sentiment à se dire bah, j'ai envie de tout faire j'ai envie parce que je suis passionnée le milieu de la beauté il y a tellement de tellement de choses à pouvoir apprendre. Euh, mais alors, dans ce cas-là, je pense qu'il faut le penser différemment et se dire bah, pourquoi pas la collaboration. Nous, en tout cas, en termes de tendance pour nous, et c'est vraiment mm. ce que j'avais cité lors de notre dernier live euh, mm. fin 2022, c'est mm. qu'aujourd'hui, nous, on veut vraiment… Euh, voilà, le partenariat, ça va être notre objectif premier pour 2023. Donc, des ambassadrices, des formatrices, euh, mm. des, des partenaires… Euh, comme toi Sandra qui connaissent vraiment leur domaine d'activité parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas tout faire l'accompagnement on le fait nous sous, sous une certaine forme qui est la technicité on arrive à accompagner de façon marketing parce qu'on a un pôle qui est dédié mais après, il y a des choses comme vraiment pouvoir développer son business, et bien propre à des profils comme le tien. Donc mmh. voilà pourquoi nous aussi, on a, cette on a cette envie de pouvoir générer des partenariats. Donc là, je rebondis Donc ce que tu disais, mmh. si jamais les filles, vous avez ces envies de vouloir tout simplement faire plein de choses, et eh bien dans ce cas-là, euh, ou en tout cas proposer plein de choses à vos clientes, pourquoi pas, collaborer avec une technicienne qui est complémentaire à vos services et ce qui permettra tout simplement à faire plaisir à vos clientes et, et aussi travailler sur ce système de flux puisque bah, votre collaboratrice pourra, elle, bénéficier de vos clientes et vous, inversement, et ce sera beaucoup plus facile. Puis après, c'est toujours sympa aussi d'être à plusieurs il y a toujours ce système de, de freelance aussi lorsque euh, vous souhaitez faire intégrer une personne sans que ce soit de façon, euh, voilà, mm. euh, en, en termes de masse salariale. Donc voilà, il y a toujours nous, en tout cas, on préconise vraiment le partenariat pour ouais. pouvoir justement euh, bah, gagner aussi ce côté humain. C'est important de s'aider, de s'entraider en tant que consoeur. Enfin, je trouve que c'est important. Mm. Et justement garder cette spécialité qui est la nôtre et tout en faisant bénéficier de la spécialité de notre consoeur à nos clients. Oui. Voilà, je sais pas si tu voulais toi rebondir sur une non, sur, sur la collaboration. J'en parle souvent en fils C'est aussi une première étape quand on veut vraiment se développer un peu plus, euh, grandir, grossir. Euh, C'est pas mal sur la partie euh, freelance d'avoir des intervenants en fait qui sont en freelance sur des domaines d'expertise très très précis, parce que ça vous permet de, euh, bah, de développer votre chiffre d'affaires, de remplir potentiellement un petit peu plus euh, votre institut, euh, et tout en restant, vous, en ayant cette image tout le temps d'experte, et pas de euh, « euh, je veux tout faire », et finalement, euh, c'est un peu bancal. quoi Donc, Bien euh... sûr, alors après, le partenariat, il n'est pas sujet de choisir une personne comme ça, et de lui dire ouais. « bon, tu, tu, tu, tu veux être avec moi » ou quoi, c'est vraiment… Ouais rechercher ou, ou tout simplement naviguer essayer de trouver quelqu'un aussi qui a les mêmes valeurs ça c'est important il faut, bien sûr. il faut que cette personne nous enfin on soit sur la même longueur d'onde hein. ça c'est important hein, pour mm -hmm. bah, tout simplement que la collaboration soit la plus pérenne possible donc euh, voilà merci en tout cas Sandra du coup pour euh, bah, cette plaisir en live j'espère en tout cas vous les filles de votre côté que vous aurez plus eu plaisir on remercie bien sûr celles qui ont participé par le biais de leurs questions mm -hmm. on sera amené à vous redonner un petit peu euh, en message privé, euh, voilà, vous avez demandé euh, les calendriers. On se fera un plaisir de vous les redonner. Mmh. Après, voilà, c'était important aussi que ce live puisse euh, aboutir à quelque chose bah, que les filles peuvent, euh, euh, voilà, en termes de remerciements, euh, avoir participé, qu'elles puissent en bénéficier euh, mmh. quelque chose. Donc, on a un petit cadeau pour vous, même deux petits cadeaux. Donc, ouais. euh, du coup, est-ce que tu vas en parler, Sandra Oui, j'en parle rapidement et après, on vous, on vous libère, entre, entre guillemets. Euh, donc, première chose... Pour vous expliquer un petit peu comment je travaille pour que vous compreniez les cadeaux qu'on veut, qu veut vous faire, c'est que moi, j'ai euh, un programme signature qui s'appelle la BSE. Donc, c'est vraiment une expérience de formation qui dure plusieurs mois, qui est assez intense, avec un grand suivi et qui vous aide à travailler sur votre business à 360 degrés. Donc, ça, c'est vraiment le, le à dire la, la formation euh, phare que j'ai. Et ensuite, euh, j'anime en fait tous les mois. Des ateliers business ou rien, j'ai bien aimé ce, ce terme, mais business ou rien qui sont euh, des ateliers en fait mensuels qui permettent d'aborder des euh, problématiques mindset et business à la fois pour vous donner des clés en fait euh, plus facilement. Et sur ces, ces ateliers-là, euh, justement, j'ai décidé de vous offrir 20%. En fait, vous allez avoir un code euh, promo euh, que les filles vont vous communiquer. Normalement, elles vous le mettront. Euh, euh, directement je pense dans le en légende, dans, ouais, dans la légende voilà mais euh, vous aurez un code promo ADR20 qui vous permettra d'avoir 20% toute l'année pour la communauté justement autour du regard pour avoir 20% sur ces euh, ateliers donc ça c'est euh... vraiment un beau cadeau parce qu'il faut, faut rappeler un peu le, le concept de l'atelier parce que comme tu as toute cette démarche d'accompagnement ouais. il dure environ quoi C'est 3-4 mois La BSE c'est 4 mois, c 4, BSE, mois c 4 mois, ouais. 4 mois euh, vraiment d'accompagnement de coaching, de formation euh... 360 ouais. voilà et peut-être effectivement certaines ne peuvent pas euh, justement oui. investir du temps notamment oui. euh, et donc les ateliers ça te permet vraiment d'être sur un sujet bien précis exactement. et pas plus accessible aussi en termes de tarifs ouais exactement donc c'est des ateliers, c'est euh, un nouveau format qui est vraiment euh, pas mal, qui est assez intéressant parce que euh, bah, c'est une autre manière en fait de voir, euh, de voir les choses euh, et puis le marché bouge, le marché bouge tout le temps donc euh, ces ateliers c'est une manière de transmettre en fait au fur et à mesure euh, tout ce que je vois, tout ce que j'apprends, tout ce que mes clients peuvent implémenter etc. Tu as ouais. déjà le prochain thème ou pas euh, Pas encore, il est en cours là. Donc justement, je pense que enfin, cette semaine, euh, vous, aurez accès aux, vous aurez accès aux infos dans mon profil euh, sur Instagram. Donc n'hésitez pas, pour le coup, à venir me suivre, à regarder un peu, parce que je partage beaucoup, beaucoup en story. Donc pour ne pas passer à côté des infos, euh, vous pouvez les avoir par là. Et puis euh, la dernière chose aussi, c'est qu'on commence donc une collaboration euh, autour du regard et l'Académie des esthéticiennes. Et dans ce cadre-là... Euh, j'offre un bonus, en fait, un module euh, bonus auquel vous pouvez avoir accès quand vous travaillez avec, euh, autour du regard, qui est un module axé vraiment business sur le thème de euh, se démarquer euh, efficacement sur, euh, dans, sur le marché de l'esthétique. Voilà. Ouais, donc là, ça va vraiment, vraiment mettre, confirmer notre partenariat. Donc ça, je suis super ouais. contente. L'objectif c'est que toutes celles qui auront accès à nos formations, qu'elles soient online ou en présentiel, mmh. vous pourrez bénéficier en plus du module Vente, en plus du module Réseaux sociaux, et eh bien euh, tous les conseils de Sandra qui est pro dans son secteur justement en thème, voilà, comment parfaitement se positionner avec ses valeurs. Oui. Super Sandra. Nous, Arietta, du coup on repart du coup sur le deuxième cadeau qui est le mais ça y est. Le, pro le, le premier, c'était le, le code, ouais. le code promo sur les ateliers business ou rien. Et le deuxième, euh, ah oui, et il y a aussi, euh, euh, j'ai à disposition, vous avez ça dans ma biographie, un guide des sept étapes pour vivre de son institut euh, et qui est euh, relativement détaillé, complet. Il y a des exercices aussi parce que je trouve que euh, euh, si on ne met pas en pratique, en fait, si on ne fait pas fonctionner un petit peu euh, ce qui se passe à l'intérieur, c'est plus compliqué d'avoir des résultats. Donc, ce guide est disponible dans ma bio en téléchargement. Euh, et voilà, c'est assez, euh, assez complet. cette ouais. étapes pour vivre de son, de son institut. Bah voilà, c'est des superbes cadeaux. N'hésitez pas à aller vraiment regarder euh, du coup le dernier, les sept clés hein, pour vivre de son business parce que c'est prochainement quelque chose. Là, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais prochainement, ce sera quelque chose de payant donc ouais. euh, c'est quelque chose d'exceptionnel les filles et il ne faut vraiment pas le rater donc voilà c'est bah, moi qui te remercie Sandra nous on remettra bien sûr en lien eh bien, les codes promo euh, et puis moi j ai, j ai, vraiment j'ai envie d'inciter les filles bien sûr à s'abonner, à te suivre parce que tu es quelqu'un vraiment d'exceptionnel hyper inspirante foncez les filles en termes d'accompagnement vous verrez elle sera sujet vraiment à vous donner tout ce qu'il y a de mieux en termes d'énergie, en termes d'information, pour tout simplement que vous puissiez eh ben, booster votre entreprise en 2023. Merci, Merci Sandra. Vous. On Merci va tout. se quitter. On reste donc en contact pour la suite. Je vous remercie les filles, pour toutes celles qui ont suivi. N'hésitez pas bien sûr à ouais. regarder live. Si vous avez des questions, eh ben c'est de venir directement en DM. Et d'ici là, moi, Exactement. je vous souhaite une belle semaine. Merci infiniment. Ciao, Ciao.